Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Guidance pour vous dévoiler les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Donc aujourd'hui, le 12 avril euh, 2021, donc on est euh, aujourd'hui, c'est le jour de la nouvelle lune en bélier. Donc on nous demande d'agir avec audace les énergies du bélier et on va voir avec les cartes si on a un conseil à nous donner en tout cas pour les personnes qui regarderont cette vidéo, si on peut nous expliquer ce qui se passe au niveau des énergies pour nous aider à, à surfer dessus. Donc il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, je vous invite encore une fois à l'appliquer à votre propre vie. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez le lien pour commander votre guidance dans la description de la vidéo. Euh, donc on va commencer tous la guidance juste pour les personnes qui ne me connaissent pas encore je m'appelle Aurélia Requebuche et je suis thérapeute holistique, j'accompagne les femmes euh, en quête de sens euh, qui ont des difficultés dans leur vie que ce soit au niveau de l'alimentation de leur corps, des traumatismes du passé euh, je les aide à libérer euh, toutes les causes profondes qui les empêchent d'être elles-mêmes pour les aider à reprendre les rênes de leur vie et j'ai plusieurs outils pour cela dont les cartes c'est pour ça que je fais aussi des guidances de cartes euh, les cartes elles sont là pour révéler ceux qui se cachent déjà à l'intérieur de vous. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Les cartes, elles vont juste vous les révéler. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment ce qui va résonner, encore une fois, pour vous. Voilà, alors on va donc commencer avec des tarots. Alors s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette énergie de nouvelle lune en bélier pour aujourd'hui, le 12 avril 2021 Qu'est-ce qu'on nous demande de faire quel message on veut nous apporter Qu'est-ce que les énergies de cette nouvelle lune nous apportent Alors, elles ont volé un petit peu partout. Alors, on a un valet d'épée, on a un roi d'épée, encore des épées, des épées, des épées. Alors, j'en ai une qui est partie très très loin. Donc, on a quand même un œuf de coupe. Il me semble que j'en ai vu une autre tomber. Ah bah ben non, peut-être pas. Alors, on a 9 de coupe, roi d'épée, valet d'épée. Euh, Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur les énergies de cette nouvelle lune en bélier Qu'est-ce qui se passe Sur quoi on est en train de, de sortir Qu'est-ce qu'on est en train de libérer Quelles sont les nouvelles intentions de cette euh, nouvelle lune pour les personnes qui regardent cette vidéo Non, il n'y en a pas d'autre. Alors, 9 de coupe, roi d'épée, valet d'épée. Pour une fois, je vais faire un petit tirage avec seulement trois cartes. Cool alors, en dos de deck, on a encore l'empereur, encore cette notion d'épée, donc cette notion d'autorité naturelle, de reprendre son pouvoir, euh, de dire les choses franchement. Euh, peut-être pour certains aussi, des masques qui tombent, on me demande peut-être donc de trancher, de dire la vérité, hein, de retirer les masques, d'être moins froid aussi. En tout cas, dans cette énergie de, en, en bélier d'agir, de, de, de faire les choses, encore une fois, donc on a quand même beaucoup d'épées. Alors, on va venir préciser les cartes pour voir qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire de plus. Alors sur le 9 de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire Alors sur le 9 de coupe, on a l'argent. Sur le roi d'épée. sur le roi on a le contrat. Et sur le valet d'épée. Oula, Oula. Alors, sur le valet d'épée, beaucoup de cartes. Du coup, il y a 4 cartes. Ok. Alors, on nous parle d'ouverture, de jalousie, mais aussi de retour et de cadeaux. Très bien. Hop. Et en dos de deck, on a la carte du... Retard. Alors, ici, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui prennent du retard, que c'est peut-être plus long que prévu. Euh, dans tous les cas, ça arrive, soyez patient. Euh, si c'est pour mettre en place des projets, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, dans votre famille, euh, voilà, peut-être que vous accusez un peu de retard, mais dans tous les cas, c'est en train de revenir. On a ici la carte du retour, le cadeau, on a l'ouverture, donc il y a des choses qui se débloquent, justement, pour les personnes qui avaient beaucoup de retard dans leur vie. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer, de s'ouvrir grâce à la nouvelle lune en bélier. Alors, donc peut-être des notions aussi d'argent, de contrat professionnel qui se débloquent. Alors, euh, ta, ta, ta, ta, Alors, sur 9 de coupe et l'argent... Pas si on va me dire autre chose. Sur le... ah. Ah, si. Alors encore un épée, cavalier d'épée cette fois-ci. Alors sur le roi d'épée et le contrat. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le roi d'épée et le contrat pour la nouvelle lune en bélier L'arcane majeur, le chariot. Donc le chariot, la victoire, le triomphe, on avance. Alors on peut sentir encore peut-être tiraillé entre deux options, mais en tout cas ça avance et c'est plutôt rapide. Sur valet d'épée, ouverture, jalousie, retour et cadeau, on a... Ok super, on a le... J'espère que vous voyez bien, ouais. On a le... Euh, je ne sais plus compter, le 10 de denier. <rire> Alors, ok. Bon, en dos de deck, on a aussi un arcane majeur, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est pas forcément dans le sens non plus, encore une fois, des couples. Même si, évidemment, c'est une carte qui euh, a ce sens amoureux, mais c'est aussi la carte du choix, savoir faire un choix. Donc, dans cette énergie de nouvelle lune en Bélier, on nous demande peut-être de poser des intentions, de savoir faire des choix et d'agir justement avec audace, d'oser faire des choses, d'arrêter d'être de de, de, de retarder les choses et que peut-être là on nous invite hein, en Dodec, qu'on a quand même l'empereur là-bas et l'amoureux donc à dire les choses franchement, à être dans une forme d'autorité naturelle et de choisir les choses Alors je fais une petite pause câlin parce que comme pour beaucoup de personnes, je garde moi aussi mon enfant à la maison alors, donc, j'en étais à l'amoureux qui donc doit faire son choix, peut-être donc trancher, dire des choses. Euh, que ce soit, encore une fois, au niveau sentimental, relationnel avec quelqu'un, mais ça peut aussi, encore une fois, être par rapport au travail aussi. Savoir faire un choix, un choix du cœur, un choix de passion. Euh, alors, est-ce que... Je vais vous interpréter après les cartes, mais est-ce qu'au niveau du dexif, est-ce qu'on veut rajouter quelque chose Nouvelle lune en bélier pour les personnes qui regarderont la vidéo. Alors, celle-ci elle tombe souvent. Vous voyez quand même que le Dixit il y en a des cartes, hein, mais celle-ci elle tombe souvent. Donc, toujours cette idée d'élévation spirituelle, de grimper l'échelle. On a quand même cette femme ici, donc peut-être encore une fois une notion de polarité féminine, se, recontacter, euh, se reconnecter par sa polarité féminine à son côté yin, à son côté intuition, créativité, euh, mais dans une, un esprit voilà, d'élévation si spirituelle. Alors, on va la mettre ici. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a Je vous parlais de polarité féminine. Et on a ici ce caméléon. Hein. On est peut-être en mode caméléon, nous les phares et les polarités féminines. à hein, vouloir plaire à tout le monde, mais peut-être qu'il est temps de se reconnecter à soi Oser, oser aussi euh, eh bien, se plaire à soi-même euh, ou alors tout simplement se démaquiller, retirer les masques, retirer tout ce qui euh, nous empêche d'être nous-mêmes, justement, retirer les phares euh, voilà, là c'est euh, j'ai dire à double polarité cette carte, mais voilà, ça peut vous la dire plusieurs choses, encore une fois à vous de réfléchir à ce qui vous parle le plus Alors, on va regarder les cartes et puis après, j'ai envie de tirer les autres après. Alors du coup, euh, donc on commence notre tirage avec un œuf de coupe. Un œuf de coupe, c'est une carte qui est, euh, qui est très positive puisque c'est un souhait, un cadeau, euh, un espoir. Donc on a aussi ici la carte du cadeau ici. Donc on, terme, on commence par un cadeau et on finit par un cadeau. Donc c'est assez cool pour cette nouvelle lune en bélier. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, dans tous les cas, ce sera un véritable cadeau. Donc un souhait, un espoir... Euh, un soi exaucé, un cadeau, un espoir en termes d'argent, donc soit effectivement de l'argent qui rentre, soit tout simplement la, la, le, le symbolisme de l'abondance. Et ici avec ce cavalier d'épée il y a la notion ici d'écouter ses guides de se connecter à sa spiritualité profonde et c'est surtout la notion de rapidité donc il y a peut-être des choses qui vont aller ça va peut-être être rapide là ce qui va se passer encore une fois la nouvelle lune en bélier c'est agir avec audace euh, et être dans l'action donc il y a peut-être euh, des choses qui vont se passer dans la matière hein, malgré les retards qu'on avait pu engendrer c'est peut-être en lien avec des événements qui étaient en retard et que du coup cette fois-ci eh ça va aller très très vite il y a des choses en tout cas qui vont revenir euh, de l'abondance qui va revenir et c'est un un véritable cadeau pour nous. Ensuite, on a ce roi d'épée. Le roi d'épée, c'est soit vous, soit la polarité masculine, soit un, un homme dans votre entourage, mais c'est un homme qui peut être un peu masqué, fou, silencieux, il ne dit pas forcément ce qu'il pense. Euh, néanmoins, il a des intuitions, mais il n'ose pas forcément les dire et pourtant, il est amené à trancher. Il peut être peut-être même parfois un peu cinglant. On nous parle ici de contrat, donc tout simplement, soit c'est quelqu'un dans votre... Euh, domaine professionnel avec qui il y a besoin de nouer un contrat un partenariat et que ça va vous amener la victoire soit on vous invite tout simplement à renouer euh, un contrat euh, avec vous-même, un engagement aussi avec cette polarité masculine qui va peut-être, euh, au lieu d'être fourbe et silencieuse, elle peut tout simplement bah, justement, retirer son masque et être dans son, cette forme d'empereur plutôt d'autorité naturelle, à dire les choses pour être justement dans une énergie de victoire. En tout cas, là, c'est ce qu'on nous invite à faire, encore une fois, dans cette idée d'oser avec audace et d'agir. Ça peut aussi symboliser tout simplement les contrats d'âme si on parle plutôt au niveau euh, sentimental euh, donc euh, peut-être que justement la polarité euh, masculine dans euh, votre lien d'âme que ce soit âme jumelle flamme jumelle peu importe les noms qu'on emploie âme sœur euh, qui peut être du coup euh, en lien avec ce contrat cette, pers cette personne là revient puisqu'elle est dans un chariot et encore une fois le chariot c'est la victoire et c'est euh, une notion de mouvement rapide tout comme le cavalier d'épée donc il y a quand même des choses qui je pense là euh, arrivent très très vite il hein. y avait du retard mais j'ai l'impression que ça ça, ça, ça revient, il y a cette forme de retour et ça revient assez vite euh, alors oui ensuite il y a le valet d'épée le valet d'épée c'est le lâcher prise c'est faire confiance à ses anges, à son intuition pour aller de l'avant c'est avoir la foi donc on nous dit qu'il faut continuer d'avoir la foi parce qu'il y a des ouvertures, il y a des choses qui arrivent hein. on s'ouvre vers notre destinée il y a vraiment, même s'il peut y avoir encore peut-être un peu de jalousie il y a encore des choses à libérer. D'ailleurs, c'est peut-être aussi les énergies tiers sous la jalousie qui est en train d'être là, un peu libérée, etc. Alors là, en lien avec ce caméléon, c'est peut-être justement ces masques. On a l'impression que c'était une forme de jalousie. Peut-être qu'on laisse tomber les masques et on se rend compte que c'est que de l'ego, que c'est que de la poudre aux yeux, qu'il faut se recentrer encore une fois sur soi, sur qui on est à l'intérieur en retirant ce maquillage, en étant euh, à nu Là, ce qui me vient, c'est se mettre à nu aussi, oser se mettre à nu, montrer qui on est réellement. Et pour pouvoir augmenter, euh, s'élever spirituellement, il faut oser se mettre à nu. Euh, et donc, il y a, voilà, encore une fois, hein, c'est toujours en lien avec cette rapidité, il y a une ouverture, c'est un cadeau, on nous le dit. Il y a le retour, le retour d'une situation qui est en tout cas favorable, un cadeau pour nous. Le retour peut-être d'un être aimé, le retour au niveau professionnel. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui est euh, ancré dans la matière pourquoi Parce que ici on a des cartes de deniers et en plus, c'est le 10 de denier. Et le 10 de deniers c'est une super carte puisque c'est l'abondance, la richesse matérielle, affective, l'épanouissement à tous les niveaux. Donc, autant vous dire que cadeau, ouverture, enfin voilà, c'est un tirage est vraiment très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, positif. Alors, on va finir, on va passer au niveau énergétique. On veut nous dire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des choses qui se libèrent en particulier au niveau énergétique avec cette lune en bélier Parce qu'on a besoin de savoir pour les personnes... Qui regarde la vidéo au niveau énergétique Est-ce qu'il y a quelque chose Alors, une carte qui s'est retournée, mais elle n'est pas restée. Ok. Alors, j'ai la carte de la dispersion d'énergie et j'ai la carte de la dépendance affective. Donc, pendant cette nouvelle lune, justement, peut-être que euh, ce qui générait du retard. Justement, c'était peut-être cette dispersion d'énergie, hein, vouloir aller un peu partout, à droite, à gauche. Euh, peut-être aussi la dépendance affective. Et que ça, c'est en train d'être épuré, d'être en train d'être libéré grâce à la nouvelle lune. Et c'est pour ça que du coup, tout s'accélère. Forcément, vous coupez tous vos liens de dépendance affective. Euh, vous êtes du coup beaucoup plus libre d'agir réellement en lien avec vos contrats, justement il y a moins de dispersion d'énergie donc vous êtes plus recentré sur vous-même hein, vous retirez ces phares tout ça donc les choses arrivent beaucoup plus rapidement où est-ce que je vais les mettre pour que vous puissiez les voir Alors, je vais les laisser ici je regarde en dos de deck <rire> et en dos de deck on a lien toxique donc euh, voilà dépendance affective lien toxique cette nouvelle lune en bélier elle nous invite vraiment je pense à couper ces liens toxiques qui, nous, euh, qui génèrent en fait des retards faire un choix encore une fois euh, reprendre son autorité Retirer les masques, bon, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais en même temps, c'est la base de tout. Hein. C'est encore une fois se recentrer sur toi, sur soi. Mais cette nouvelle lune, je pense que là, elle nous apporte une énergie qui est quand même euh, très, très positive et qui permet un peu d'accélérer les choses enfin. Euh, alors, est-ce qu'il est y a un conseil pour les personnes qui regarderont la vidéo Un conseil en lien avec cette nouvelle lune Et par rapport à ce tirage, qu'est-ce qu'on nous conseille de faire Alors, autant vous dire qu'il y a au moins 10 cartes qui sont tombées. Euh, donc, évidemment, je ne vais pas toutes les prendre parce que l'idée, c'est d'avoir un conseil quand même précis. Alors. Alors, il y a un conseil ou pas Ah. Alors, le conseil, c'est prendre du recul que tout va peut-être justement très vite, que peut-être qu'il manque des parties du puzzle, qu'il manque à notre champ de vision, peut-être en lien avec cette jalousie, qu'on nous invite à prendre la situation que l'on vit dans son ensemble. Donc peut-être que cette nouvelle lune, justement, nous, nous vous aide tellement à prendre du recul qu'on peut se permettre d'agir, que peut-être cette prise de recul nous invite justement à voir quels sont les liens de dépendance, les liens toxiques, pour pouvoir les couper, pour pouvoir justement avancer, être dans ces énergies qui nous permettent d'aller très rapidement, euh, de, de, de, de faire confiance et de se laisser porter par des énergies euh, qui bougent en fait. Euh, alors, je vais vous la mettre ici. Oui, on la voit. OK. Et en dos de deck, on nous invite à faire en conscience les choses. Je vous dis souvent de réfléchir au pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites les choses euh, C'est vraiment important parce qu'encore une fois, ça va vous permettre de vous rendre compte si vous le faites vraiment pour vous ou si vous le faites en lien avec, justement avec des, euh, des énergies de dépendance affective. OK. Et du coup, un dernier message euh, de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette nouvelle lune Peut-être sur le plan spirituel. Qu'est-ce que cette nouvelle lune veut nous dire Alors, c'est laquelle est tombée Parce que du coup, j'en ai deux qui sont tombées. Alors, j'ai la lune cendrée. Je vous les montre. J'ai la lune cendrée et j'ai le dernier quartier de lune qui sont sortis Donc, au niveau spirituel par rapport à cette nouvelle lune en bélier. Hop, donc, je vais vous les mettre ici pour que vous puissiez les voir et on va lire tout de suite qu'est-ce qui s'y passe alors la lune cendrée la lune cendrée vous apporte une libération du karma familial génial euh, « Vous avez fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Vous avez pris conscience que des mémoires qui ne vous appartenaient pas vous empêchaient de vous connecter complètement avec vos capacités et vos compétences spirituelles. En vous libérant de ce karma, vous vous connectez avec votre vraie liberté d'être et avec votre vérité intérieure. Vous vous laissez la possibilité de travailler sur les domaines importants pour vous dans le domaine spirituel. Vous avancez d'une nouvelle façon et vous accueillez vos ressentis vos magnétis, et votre magnétisme. » Ce qui veut dire que là, encore une fois, cette énergie de nouvelle lune en Bélier, de façon générale, elle nous invite à voir justement ces fameux liens, de, ces liens toxiques. Alors ça peut être la dépense affective pour une personne X ou Y, mais les liens toxiques peut être en lien aussi avec cette mémoire transgénérationnelle. Peut-être que cette prise de recul nous invite à voir quels sont les comportements qui sont plutôt en lien avec des, du karma familial, hein, du transgénérationnel, que ça nous invite à les libérer. Encore une fois, ça se fait pas d'un claquement de Ce n'est pas juste la lune qui vous permet de libérer sans que vous vous prenez conscience. C'est juste que ça vous met devant et que ça vous permet de prendre conscience. C'est peut-être ça aussi ces énergies de cadeau que du coup, en fait, c'est ces mémoires transgérationnelles qui nous bloquaient, qui généraient beaucoup de retard. Et le fait de pouvoir les supprimer, eh bien, il y a tout qui déroule, il y a tout qui se, qui se décante. Alors moi je trouve ça plutôt cool quand même parce que je suis en train de travailler justement sur une mémoire transgénérationnelle. Donc je suis très très contente du coup. Euh, peut-être que ce message m'est peut-être tout simplement uniquement destiné à moi-même. Tant pis, je le prends, il me va aussi. alors et euh, pour terminer, le dernier quartier de lune, cette lune vous invite à travailler sur votre mental. Il y a une partie de votre mental qui peut être très forte et cela vous déconnecte de votre spiritualité et de vos capacités et compétences spirituelles. Cette lune vous invite à être dans un plus grand lâcher prise pour une nouvelle découverte de vous-même. Je suis désolée, je rigole parce qu'il y a mon fils qui, qui joue devant moi. Bon, bref. Euh... Cette lune vous montre aussi que votre bien-être intérieur crée votre univers extérieur. C'est ce que je vous disais d'ailleurs pour les énergies de cette semaine. Prenez le temps de vous redécouvrir et observer votre quotidien. Quand vous êtes dans les conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand vous êtes dans une énergie sereine, les événements sont plus fluides. Quand vous serez dans cette vraie connexion, vous allez être dans de très grandes révélations spirituelles. On vous invite encore une fois à lâcher prise sur ce mental. Peut-être lâcher prise... Sur, euh, comme je vous disais tout à l'heure, ce roi d'épée qui est peut-être encore toujours dans, dans le mental, la raison, la réflexion, il n'ose pas trop dire ses sentiments, hein, il, il camoufle un peu peut-être des choses. Peut-être que là, on vous invite aussi à lâcher prise un peu là-dessus. Être plus dans l'ouverture justement à juste vous laisser guider, vous laisser guider par vos anges, euh, vos, vos, vos, vos guides spirituels pour être dans une vraie reconnaissance de soi intérieur. Encore une fois c'est toujours cette idée que votre monde extérieur reflète votre intériorité donc c'est toujours sur soi qu'il faut se concentrer. Voilà ce qu'on voulait me faire dire, en tout cas pour les personnes qui regarderont cette vidéo en lien avec cette nouvelle lune en bélier. Donc très positif pour nous, de belles énergies. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager ce que ça peut évoquer pour vous, ce sera avec grand plaisir que je pourrai répondre à vos commentaires. Merci d'avance pour votre like et vos partages. Désolée pour cette vidéo un peu chaotique, on fait ce qu'on peut, on s'adapte, voilà. Moi aussi, je m'adapte aussi avec euh, ce qu'on nous demande de faire à l'extérieur, et ben, je m'adapte aussi chez moi à l'intérieur. Voilà. Euh, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo de guidance. Euh, merci pour votre abonnement aussi, c'est ce qui me permet moi de continuer aussi à créer les vidéos, à surtout à ce qu'elles soient vues. Euh, voilà, tout ce qui est partage, commentaire et like, euh, ça me permet vraiment de, sou de soutenir mon travail, de soutenir la chaîne, donc merci par avance. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt